à tous, certains se demandaient si j'étais vraiment sourd, je dirais que oui, mais en fait tout dépend du contexte. Parce que là maintenant, il n'y a personne, je suis dans un environnement calme, là il n'y a pas de raison euh, que je sois gêné. Évidemment après dans un groupe, euh, dans la rue, euh, dans des magasins, là évidemment euh, là, je suis en situation un peu plus compliquée. Et puis aussi je me sens moins sourd avec mon appareil auditif, si je l'enlève complètement, je n'en entends plus rien. Aussi, je pourrais vous demander, euh, mais c'est quoi un vrai sourd Est-ce qu'il y a un vrai sourd Que tout dépend euh, des aides techniques que chacun a, comme moi, avec mon appareil auditif, que je n'ai à mon oreille droite et rien à mon oreille gauche. D'autres personnes ont des implants cochléaires, d'autres n'ont pas d'aide auditive, parce que ça ne sert à rien pour certains. Mais pour mieux vous expliquer tout ça, je préfère vous parler à travers un édogramme. Sur l'axe vertical, vous avez les décibels. Cela va de 0 à moins 120. On va parler de perte auditive, hein, de 0 dB à jusqu'à 120 décibels. Ensuite, sur l'axe horizontal, vous avez les fréquences qui vont de son grave au son plus aigu. Pour vous, les entendants, vous avez à peu près une audition normale. Hein. Cela peut varier très finement entre 0 et 20 décibels. Puis, vous avez une surdité légère, une surdité moyenne, une surdité sévère, et une surdité profonde. À partir de 120 dB, on appelle ça la cofose, ou surdité totale. Oui, mais d'accord, Vivien, mais là-dedans, t'es où Allez, Je suis là, je suis là, je suis caché, mais je suis là. Voici mon oreille gauche. Et ma courbe de récupération auditive. D'accord, Vivien, mais est-ce que tu t'entends Oui, je m'entends. Ça c'est aussi un orthophoniste que j'ai eu à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 13-14 J'ai aussi un environnement familial très porteur. Un environnement médical, médical. Voilà, très heureux, eu cette chance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Je reste quand même à votre écoute d'autres questions à donner plus de précision. Et je vous entendrai de la bonne oreille. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires et à partager. Surtout, je vous dis à la prochaine vidéo.